Aujourd'hui, à la serre, Lexi a trouvé une roche. R-O-C-H-E. Roche. Une roche. Une grosse roche. Aujourd'hui, à la serre, Lexi a trouvé un papillon P, A, P, I, L, L, O, N. Papillon. Un papillon. Un papillon rose. <rire>